Nous allons ici chercher la dimension de la constante de Planck. Cette constante, on la retrouve dans la formule E égale hc sur lambda. Donc pour avoir la dimension de H, on va écrire que H c'est E fois lambda sur c. Et ainsi, la dimension de H va être obtenue par la dimension de E fois la dimension de lambda sur la dimension de c. Deux dimensions sont connues. Donc, on va pouvoir écrire que H, c'est la dimension de E, fois donc une longueur d'onde, qui est une longueur, divisée par une vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Donc, on va écrire que c'est une longueur, un temps moins un, divisé par un temps. On cherche maintenant la dimension de l'énergie. Pour trouver la dimension d'une énergie, on va prendre par exemple une énergie bien connue en mécanique, qui est l'énergie cinétique. Donc, la dimension d'une énergie ça va être la dimension d'une masse fois la dimension d'une vitesse au carré. On va donc avoir une masse fois donc une vitesse au carré, donc c'est une longueur par t 1 au carré. On va donc pouvoir remplacer dans l'expression de h, de la dimension de h, la dimension de h, ça va être égal à m l t 1 au carré fois l divisé par L t-1. On voit que on a ça qui s'en va avec le carré ici, et on retrouve du coup la dimension de la constante de Planck qui est une masse par une longueur au carré par un t-1.